Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les astres 10 et moi Zéna. Et voici les prévisions du cancer pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, chers cancers, le soleil est maintenant dans votre signe. C'est une bonne nouvelle pour vous il va y rester jusqu'au 22 juillet pour vous offrir la vitalité et la motivation pour vos nouveaux débuts et ce durant son passage d'ici le 22 juillet. Le soleil dans votre signe va rendre votre confiance en vous très puissante, voire proche de l'orgueil. Vous deviendrez plus affirmatif, plus assertif et plus généreux et loyal. Votre dynamisme et votre énergie en profiteront aussi. À propos des prévisions quotidiennes lundi pour le Québec et lundi et mardi, AM pour l'Europe, la lune sera dans votre signe. Vous êtes parmi les plus chanceux, cher Cancer. Soudain, vous vous sentirez plus ouvert aux changements, aux discussions et vous serez très communicatif. Vous aurez envie de profiter de la vie et avoir du plaisir et vous verrez la beauté partout. Votre créativité sera en éveil et si vous travaillez dans le domaine artistique, c'est le bon moment pour amorcer quelque chose qui, faire, qui verra beaucoup de succès. Une très belle énergie vous habite et vous serez une personne ressource pour votre, pour votre entourage sur laquelle il pourrait compter. Mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec. Mardi, PM, mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans le lion, votre deuxième maison. Les énergies de cette période vous donnent une énergie mentale et une concentration accrue. C'est le moment idéal pour prendre de l'avance sur les devoirs, les exercices, les tâches, les études et les tâches intellectuelles aussi. Une réflexion rapide et un esprit vif vous privilégie et renforce votre confiance en vos pensées, vos plans et vos initiatives. Votre style de communication sera très convaincant et cela continue aussi durant les prochaines journées. Je parle de jeudi, PM, vendredi et samedi pour le Québec. Et Vendredi et samedi, pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge, votre troisième maison. Ces journées seront idéales pour négocier et discuter et même pour débattre. Demandez des faveurs et parlez en public et vous pourriez vous attendre à des réactions favorables. C'est aussi le moment idéal pour, part pour partager des pensées que vous pourriez autrement garder pour vous-même. La nature énergique et exacte de vos communications signifie que c'est le moment idéal pour vous défendre, défendre vos proches ou défendre une cause qui vous tient à cœur. Samedi, par contre, vous devez éviter l'impulsivité au niveau de vos réactions ainsi que les confrontations et les débats inutiles. Et cet avertissement continue aussi pour dimanche et lundi. La lune sera dans la balance, votre quatrième maison, car les énergies seront délicates et vous pourriez avoir un comportement compulsif et peut-être destructeur si des sentiments profondément enfouis seraient exposés. Il serait difficile de contrôler des émotions ou des réactions intenses. Les luttes de pouvoir émotionnel avec la famille ou les partenaires seraient possibles. La jalousie, la manipulation, la culpabilité, l'intimidation, les abus émotionnels ou la violence domestique peuvent être impliqués. Durant des périodes aussi intenses, il serait fortement recommandé avoir recours à la méditation, la relaxation, le yoga, euh, la spiritualité aussi. Il faut éviter les moyens destructeurs